Bonjour les amis, voilà, je suis sur tuto.com, vous cherchez sur Google, vous écrivez tuto.com et vous tombez sur ce site. Ce site, il présente énormément de vidéos pour vous montrer comment vous pouvez travailler sur, euh, comment vous pouvez... Découvrir des logiciels que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas assez. Alors, la première remarque, bon, on va faire un peu le tour du propriétaire. Alors, il y a les thématiques. Il y a Photoshop, Photoshop, 3D, graphisme et print, web, vidéo, programmation, bureautique, audio et mau, système d'exploitation, commerce et e-marketing. Serveur et administration système, dessin, business, game, design. Donc tout ça, c'est abordé. Et vous pouvez le faire, le bien entendu, le filtrer par les plus populaires, les, les plus récents ou les mieux notés. Donc là, vous êtes bien sûr arrêté sur le truc. Bon, quand vous allez rentrer, vous allez rentrer sur une page où il y a beaucoup de choses, mais il y a écrit gratuit. Ok Allez, je, je vais vous laisser d'ailleurs le, le, le lien de cette page-là, comme ça, vous ne perdez pas, vous allez le trouver dans la description, ok. Et vous allez, euh, voilà, vous êtes ici, accueil, okay, formation, vous allez chercher dans formation, et vous êtes dans tuto gratuit. Vous cherchez, choisissez, vous choisissez le tuto gratuit, et il y a 1304 tutos gratuits. Attention, parce que là, par exemple, si je lis ici, Excel initiation gratuite, bon, c'est clair, Découvrez ou réviser les bases par euh, 5 étoiles, c'est bien, et puis durer 55 minutes 45, 47, c'est-à-dire 1 heure. Donc ça, je peux me fier à ça. Par, par contre, si je suis à 8 minutes, par exemple comme ici, comme ici, je suis à 8 minutes, 27, je sais que c'est trop court pour donner un tuto gratuit, complet. Au moins là, on, a, on est sûr qu'il y a beaucoup de contenu que, que le bonhomme va nous apprendre sur, voilà, sur Excel. OK Donc, euh, il y a 18, ça c'est 18 tutos, c'est tout, c'est des... Tous, tous les tutos sont, sont des, des vidéos, et il y a plusieurs pages, ce qui fait là le total, multiplié par, 18, multipliés par pas le total, ça fait 1304 tutos gratuits. Pourquoi j'ai évoqué cette histoire-là Parce que là, il y a des, des trucs que vous allez rencontrer, euh, comme vous allez vous fier seulement à la gratuité, ici, écrit ici, et écrit ici. Et vous allez peut-être dire que tout est gratuit finalement, mais il y a quand même parfois des présentations et puis un truc qu'il faut payer. OK Par exemple, je vais à tout hasard voir ici. Je vais essayer de sortir, mais regarder ce que cette vidéo va nous dire. Alors, clic. Voilà. Alors, c'est vision, vision et secours. Zéro gratuit, mais une formation vidéo de 8 minutes 27, téléchargement immédiat et visionnage illimité à vue, satisfait ou remboursé, si, si on dit vous, vous, vous c'est satisfait ou remboursé, ça veut dire que c'est payant, ok Pas payant, c'est-à-dire il y a une présentation de affinity, photo, lissage de vêtements, mais... Et il y a quand même euh, la suite, c'est une présentation plus plus la suite, ce, ce qui veut dire que le la durée la durée de de, de la vidéo va nous, nous révéler qu'il y a de la vente derrière. Par contre, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure là, euh, le, il y a une heure pour ce bonhomme là, ce monsieur, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup quand même beaucoup de contenu. Il faut faire très attention. Bon, ça c'est un quart d'heure euh, environ. Un quart d'heure environ, et puis euh, 20, 21 minutes, 9, c'est moins sûr, heure et demie, là, c'est bien, voilà. Donc, là, bah, ils vont, bien, ça, bien sûr, ça, ça, euh, ils vont s'attaquer, bien sûr, à, à toutes les applications possibles et imaginables. Il y a des spécialistes qui sont, bien sûr, qui maîtrisent, bien sûr, leur. Au travail, au logiciel, et puis ils vont vous mettre ça sous forme de gratuit ou sous forme de payant. Si vous êtes dans l'Excel, si vous êtes dans les sous-titres automatiques sur Adobe Premiere, euh, si vous êtes dans Adobe, euh, si, si, si, si vous êtes dans les sous-titres automatiques Adobe Premiere, etc. etc., euh, CMGL, RVB MGL, projet Yerwan, créer votre jeu vidéo de A à Z avec Unreal Engine 4, donc euh, là c'est le détourage des cheveux, pour maîtriser quand même le détourage comme il le faut, sans qu'il y ait le moindre indice qu'on a changé le fond de la photo, etc, etc. Donc vous pouvez vous balader ici, puis vous essayez quand même de voir ce que vous pouvez en tirer de manière moi je vous mets ces 1304 tutos supposés gratuits ben vous allez regarder peut-être que vous allez en tirer vous allez en profiter quoi ça c'est Illustrator, regardez ça c'est beau euh, et au moment où on vous montre comment vous pouvez jouer avec les caractères leur donner un volume alors que normalement c'est seulement un truc et on 2d euh, largeur plus euh, euh, longueur puis c'est tout, il n'y a pas de profondeur, mais ça vous donne quand même euh, un visuel un peu 3D. Voilà, et vous pouvez, euh, bien sûr, euh, vous balader ici, euh, comme vous voulez. Voilà, il faut faire connaissance avec, avec euh, ce tuto.com ça vous ça va vous encourager quand même à vous investir un peu plus dans les logiciels, surtout ceux qui que vous recherchez ceux que, qui vont vous être vraiment utiles pas n'importe quoi dessinez une maison avec SketchUp pour euh, les gens qui s'y intéressent etc., etc il y a énormément de choses des animations de titre dans Afra, After Effects gratuit Photoshop gratuit Photoshop modifier les proportions de vos photos avec la déforme, euh, c'est clair, ce qu'il raconte, là, là, c'est énormément de choses, euh, ben, c'est cet effet-là de quelqu'un qui tombe, comment créer une photo, euh, comment créer une photo, 3D, pour Facebook, avec Photoshop, voilà, ben, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais, euh, je vais regarder un peu, quand même, voilà, ben, il parle de 3D, j'espère que, euh, j'ai quelque chose qui me gêne ici. Ah oui, oh là là C'est extra. Oh là là Comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, dans ce que j'ai récupéré sur Un splash, je l'ai fait assez rapide, Les différences de plans et la photo ne s'y prêtaient pas. Mais vous pourrez le faire vous, avec vos propres paintings, vos digital paintings ou photos composition. Et avoir une bonne distinction des plans. Je vous explique. Ça, c'est très intéressant. Bon, euh, moi je vais repartir sur autre chose. Rien que pour euh, votre curiosité. Je vais regarder n'importe quoi. Par exemple c'est pas moi ben c'est c'est qu'est ce que bon, bon, gratuit photoshop c'est l'outil de recadrage bon ça c'est seulement pour la composition de la photo et quoi euh, quoi quoi qu'est qu ce qui qu'il qu fait astuce photoshop filtrage et éclairage bon, par exemple dans l'éclairage comment vous pouvez faire des éclairages un peu spéciaux par rapport à toutes vos retouches photo on va voir. je pense que c'est toujours le même mec, Frappus, il est fréquent. Tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser aux outils d'éclairage. Ça va vite. La 3D est devenue ultra puissante avec ses outils de mise en situation et d'éclairage. Malheureusement, c'est un outil qui est la plupart du temps oublié. que vous pouvez utiliser, comment les paramétrer et également comment Voilà. voilà. Vous voyez, je pense que c'est la présentation ici, mais seulement la présentation du, du... du logiciel. De et je vous dis à tout de suite au cours de la vis... de la vidéo. Bon, visionner ce ce cours, visionner ce cours, qu'est-ce qu'il raconte euh, vous connecter et créer votre compte afin de télécharger ce produit bonjournez, fermez la fenêtre donc euh, bon, euh, pour la démo bon, il faut que vous fassiez vous même ça pour voir jusqu'où il peut aller moi, mon, mon, euh, quoi mon rôle c'est quand même de vous montrer euh, ce, ce site qui fait énormément de tutos, vous en, avez, vous en avez besoin, il vaut mieux aller y aller, surtout avec les 1300, vous devez certainement trouver quelque chose qui va vous intéresser, c'est sûr. Ok, bon, voilà pour aujourd'hui, bon, je, je, je produis chaque jour au moins une vidéo, sous le, le titre de hashtag partage, si vous aimez abonnez-vous à ma chaîne et puis vous allez avoir énormément de trucs gratuits moi je travaille bien évidemment dans cette histoire là, Alors là je vais rien là dessus parce que ma vocation c'est de vous partager tout, les, tout ce qui est gratuit sur internet et comme ça vous allez en profiter et puis euh, c'est très bien ok vous allez être je vous mets en rapport avec les gens qui font de belles choses et puis euh, vous euh, vous offre des belles choses vous offre de belles choses pas pour être payé bon maintenant c'est à vous de jouer et à demain merci